Peut-être. Monsieur, vous avez 2500 sur les Je suis juste très fort. Euh, C'est peu, hein. ce n'est pas suffisamment pour faire de l'argent. Donc, je... Donc, je vous ai dit que chaque semaine, je ferai un petit résumé de la semaine précédente. Donc, aujourd'hui, ça va être très, très court puisque vous avez vu peu de choses finalement. Donc cette euh, première partie, c'était un petit peu pour vous montrer qu'est-ce que c'est un programme. Et puis, ben, si on veut retenir quelque chose de ça, un programme, euh, en voilà un, je vais le copier. Voilà, un programme, c'est quoi C'est une série d'instructions. à l'ordinateur ce qu'il doit faire. En l'occurrence, là à la tortue. Euh, puis, premier élément ici, donc on utilise le langage Python. On peut, il n'y a pas d'obligation, mais dans certains cas, on importe des modules. Alors, ça veut dire quoi importer un module C'est quoi un module Un module, on dit aussi quelquefois une librairie. Donc les langages de programmation, ils ont de base toute une série d'instructions à disposition, et puis on peut étendre, ces, on peut étendre cette, cette, ce set si d'instructions en rajoutant des modules ou des librairies. Donc un module, c'est euh, un ajout, si vous voulez, au langage de programmation. Donc dans le module gTurtle, là qu'on a ici, eh ben on a des instructions qui permettent d'afficher une tortue, une ou plus, une ou plusieurs tortues à l'écran, et puis qui permettent de euh, déplacer ces tortues, euh, de changer les couleurs, de faire toutes sortes de choses passionnantes, n'est-ce pas Alors, euh, vous en verrez d'autres. Il hein. euh, y a un module pour les maths, par exemple, qui est beaucoup moins bien que Mathematica, mais... Euh, <rire> mais D'ailleurs, on peut interfacer... Euh, Python avec Mathematica. Donc on peut, faire, on peut aller interroger Mathematica par le biais de Python. Euh, donc il y, y a toutes sortes de modules qu'on peut installer et puis utiliser. Donc oui, je, comme j'ai dit, je ne vais, vais pas parler très longtemps. Ici, la, la première instruction, c'est pour créer la tortue. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent là derrière puisque ça a pour effet d'ouvrir une fenêtre, d'aller mettre la tortue dedans et d'initialiser la tortue avec différents éléments. Euh, la position de la tortue, où est-ce qu'elle se trouve au départ, euh, l'image qui est affichée, entre autres, d'accord Donc cette fonction, elle s'occupe d'ouvrir une fenêtre aussi, dans laquelle la tortue va pouvoir se déplacer. Donc c'est... Euh c'est une instruction d'initialisation. On a souvent ça dans les programmes informatiques, une fonction qui permet d'initialiser les paramètres de départ. Et puis après, bah, on a toute une série d'instructions ici, euh, où on dit à la tortue, ligne par ligne, ce qu'elle doit faire. Alors ça peut, ça peut donner un code qui est très très long, et puis vous verrez euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, qu'il euh, y a moyen ne pas toujours répéter toutes les instructions, mais de faire répéter au programme, donc de faire répéter à l'ordinateur une série d'instructions qui est reprise euh, un certain nombre de fois. Donc, ça, ça ce sera euh, au programme d'aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur cette euh, première partie C'est assez simple, à mon avis. Il n'y a pas autant de choses.